Bonjour, je suis le docteur Lupanzoulay Moran, greffeur capillaire. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions pratiques concernant le retour à la vie quotidienne après une greffe capillaire. La première question est souvent, « Docteur, puis-je conduire une voiture directement après l'intervention ?» Ma réponse est non. Tout simplement, pendant l'intervention, le patient reçoit quelques Médicaments, dont les médicaments qui peuvent le rendre somnolent. Et il y a un risque de somnolence pendant la conduite du véhicule immédiatement après l'intervention. Le patient peut conduire sa voiture le lendemain de l'intervention, mais pas le jour de l'intervention. Une autre question concerne le casque de la moto. Est-ce que je peux, quand puis-je remettre euh, monter sur ma moto et remettre mon casque je conseille souvent aux patients d'attendre une période de 15 jours après l'intervention pour mettre ce casque de manière intermittente, c'est-à-dire 10-15 minutes, 20 minutes, euh, le temps de se rendre à son travail, euh, le matin et le soir par exemple, mais éviter le port du casque de manière constante dès le 15e jour, euh, parce que ben voilà, on étouffe un peu euh, ces greffons qui ont besoin de respirer, de bien pousser. Ce sera le cas par exemple, après un bon mois, on peut remettre son casque de manière euh, assez permanente euh, pour les gens qui ont ce métier, les obligeant à être en moto pratiquement tout le temps. Une autre question, euh, quand puis-je retourner au travail Je euh, conseille aux patients de prendre entre 15 jours et 3 semaines de pause euh, pour leur permettre justement de retourner au travail dans des conditions optimales où euh, on n'a plus de, de, de croûte, on a, on a de rougeur sous la zone greffée. Euh, mais pour ceux qui sont nettement euh, plus pressés, euh, qui n'ont pas beaucoup de temps à prendre, ben, je conseille de faire la FIOPACHI qui leur permet un retour pratiquement immédiat après l'intervention. Autre question concernant le sport. Euh, beaucoup euh, de patients vont me demander tiens, quand est-ce que je peux. Euh, faire mon sport, tout dépend du type de sport qu'on va faire. Un sport classique, si on veut courir, faire du vélo, aller faire du fitness, je dirais à 10-15 jours on peut le faire. Mais quelqu'un qui fait un sport de combat, euh, je dirais patienter un mois quand on fait de la boxe, du karaté, du judo, qui sont des sports où on est susceptible de toucher la zone greffée, je préfère qu'on attende un bon mois, quand les choses sont bien rétablées pour aller justement faire ce type de sport. C'est le même cas pour les footballeurs. Dans tous les cas, euh, mes patients qui sont footballeurs euh, euh, professionnels, je les conseille de venir faire cette intervention au moment de la trêve du football, parce que là, ils ont au moins un mois de repos. Parce que vous savez bien qu'au football, on peut jouer de la tête. De la même façon pour les personnes qui aiment beaucoup nager, je dirais pour la piscine, attention à cause du chlore, on va attendre facilement cinq mois avant d'aller plonger sa tête dans l'eau, dans cette eau chlorée euh, qui peut être agressive pour les greffons qu'on a implantés. Mais si on a envie de, on a l'opportunité de se rendre à la mer, de plonger dans l'eau de mer, là, quartier libre déjà dès le 15 quinzième jour, 10ème, 15 quinzième jour, on peut aller euh, dans l'eau de mer sans aucun souci.